Bonjour, bonjour Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon astuce beauté. Euh, mon astuce beauté qui est en fait, tout simplement, euh, les masques d'argile. Euh, pour les masques d'argile, moi j'achète l'argile blanche euh, chez, chez New Pharma. Ça coûte, euh, ça coûte un peu plus de 5 euros, c'est pas cher du tout. Ensuite, euh, pour mon mélange, moi j'utilise de l'eau de rose. Euh, ça c'est de l'eau de rose que j'ai fait moi-même. Euh, c'est bio, c'est éco, c'est. Enfin voilà quoi, c'est beaucoup mieux ce qui, que, que ce qu'il y a dans les commerces. Ensuite, il nous faut une petite cuillère, une grande cuillère, et il nous faut un bol. Et donc, on va faire le mélange. Il suffit simplement de prendre une cuillère d'argile. Et deux cuillères d'eau de rose. Voilà, voilà. Euh, dès que ça commence à tirer, euh, là, à ce moment-là, on peut nettoyer. Alors, moi, je nettoie avec un petit gant de toilette. Et à la fin, je rajouterai, euh, un, je nettoierai ma peau de nouveau avec de l'eau de rose et un petit coton propre. Euh, moi, je le fais euh, ici dans l'évier avec un bac. Euh, pour éviter que euh, les la tuyauterie se bouche. Euh, et donc, quand mon bac est rempli, je vais le jeter à l'extérieur. Donc, je vais vite me nettoyer le visage et puis je vous montre. <musique> Pour les bienfaits du masque d'argile, on a, en un, il purifie en profondeur, il élimine les toxines, il améliore l'oxygénisation de la peau, c'est un anti-inflammatoire et il empêche la prolifération de bactéries. Pour les bienfaits de l'eau de rose, on a, c'est un anti-stress apaisant pour la peau, c'est un tonifiant. C'est un antibactérien, c'est un antioxydant et c'est un régénérant. Donc de fait, très bien pour euh, les rides. Et en plus de ça, tout ça, ça se nettoie bien en profondeur et il n'y a plus qu'à profiter. Bisous